Salut les rôlistes Les parties de jeux de rôle, que ce soit autour d'une table ou au travers du réseau mondial, on conçoit surtout ça dans le format un maître des jeux avec plusieurs joueurs. Pourtant, il existe des jeux de rôle sans maître des jeux et la possibilité de jouer avec un seul et unique joueur. Alors pourquoi jouer à deux plutôt qu'à six Voici quelques pistes. Alors comment se passe une partie à deux Eh bien, le joueur et son maître des jeux vont se réunir, peut-être plus souvent et peut-être moins longtemps qu'un groupe de jeux de rôle plus nombreux. Certains jeux utilisent la partie à deux à des fins d'introduction à l'univers, au système de règles, ou pour tout simplement peaufiner un petit peu la fin du background, ou de l'historique, de votre personnage. Certains jeux l'utilisent également comme interlude entre deux scénarios principaux dans la campagne. Alors on peut faire toute une campagne à deux, bien évidemment, et on verra beaucoup plus facilement les avantages que procure ce type de partie. Mais même ponctuellement, sortir un personnage du fil rouge de votre campagne peut être très gratifiant. Juste histoire que votre vampire social ait l'occasion de chasser avec violence, ou que votre demi-orgue barbare puisse approfondir son historique en fondant une famille. Tous les joueurs aiment se changer les idées de temps à autre, pensez-y. Les inconvénients sont peu nombreux. Un joueur habituellement au fond du groupe se retrouve euh, mis en avant. Toute l'attention du meneur de jeu, et donc de l'univers, se reporte sur lui, et ceci peut en déstabiliser certains. Mais ne perdez pas espoir, jouer à deux permet également une intimité plus forte. Certains joueurs timides n'avaient besoin que de ça pour sortir de leur coquille et vous pondre un roleplay du tonnerre. Le côté festif qui apparaît dans certaines parties euh, est moins présent. Alors on rigole, évidemment, mais le jeu est plus central, en général on a globalement moins de digressions. Le fait de jouer à deux présente un certain nombre d'avantages qui sont à noter. Tout d'abord, le recadrage de la campagne sur un personnage donné permet de lui rendre un petit peu cette place de héros central, comme dans un roman ou dans un film. Chaque aparté à la trame principale fait partie intégrante du scénario. Ce qu'un maître des jeux est habituellement obligé d'expédier en 5 minutes lorsqu'il a plusieurs joueurs afin de n'abandonner personne, peut redevenir central et s'étaler aussi longuement qu'on le souhaite. Le joueur de son côté va pouvoir s'imprégner plus de son personnage, approfondir sa psychologie et sa personnalité. Il en va de même pour les personnages non joueurs du meneur de jeu. On pourra jouer à deux plus souvent qu'avec un groupe, peut-être même en semaine. Les parties qui durent 8 heures ou plus, c'est intéressant lorsqu'on a beaucoup de joueurs à faire parler, lorsqu'on a une longue liste d'initiatives au moment des combats, ou on a tout simplement du mal à démarrer. Mais à 2, on plonge directement dedans, on fait de petites escarmouches, et en 3 à 4 heures, on avance plutôt bien. Parfois même, à 2, en 3 heures, on avance bien mieux qu'à 5 en 8 heures. Et vous allez voir, les joueurs en redemandent rapidement. Je le fais à Pendragon car c'est quasiment obligatoire de passer par une introduction au jeu, mais surtout de passer par des interludes entre les scénarios principaux. Ce qu'on appelle la phase hivernale dans Pendragon permet au chevalier de gérer sa maisonnée, sa descendance, ses terres et parcourir de petites missions personnelles. C'est extrêmement gratifiant et ça approfondit énormément la légende qu'écrit votre personnage. Je l'ai fait parfois à Vampire pour certains scénarios qui se prêtent au secret entre joueurs. Faites attention avec quelle table vous pratiquez la trahison entre les personnages, car même si ça peut être assez rigolo, on obtient souvent des joueurs frustrés et aigris, et un bain de sang vengeur entre les personnages. Je l'ai fait à Star Wars aussi, une fois avec un joueur, quand on était parti à deux en vacances, avec un seul livre de jeu de rôle, du coup on a fait une super petite campagne pendant une semaine de vacances. Euh, je l'ai fait avec un autre joueur, car c'était le seul joueur motivé dans mon groupe à faire du Star Wars. Et en petite séance de 3 à 4 heures, une à deux fois par semaine, on a eu l'occasion de faire une très bonne campagne aussi. Je le fais aussi à la maison, des fois, quand j'ai un seul pote qui est là et qui tient absolument à faire un jeu de rôle. Alors j'écris un petit scénario en vitesse et on s'amuse quelques heures. Il n'y a pas de raison d'attendre d'être un groupe pour pouvoir jouer. Je le fais aussi parfois pour me permettre d'improviser. Je n'aime pas trop ne pas avoir de scénario pour mes joueurs, mais avec un seul joueur c'est un petit peu différent. Dans un groupe, le meneur de jeu est un petit peu obligé de cadrer les personnages afin qu'ils aillent globalement dans la même direction, vers leur but commun. Mais avec un seul joueur, il est la campagne. Chacune des décisions du personnage donneront le ton et la direction de la partie. Selon votre motivation, ou parce que vous n'avez qu'un seul joueur, le jeu de rôle se pratique aussi à deux. On approfondit les détails habituellement survolés, et on établit avec le joueur une ambiance intimiste autour de son personnage. Les romances également peuvent être jouées de façon plus approfondie, sans l'éventuelle rougeur des joues provoquée par la présence d'autres joueurs. Le meilleur moyen de vous faire une idée, c'est d'essayer. Voilà, cette chronique dragon numéro 5 sur les parties à deux est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ou à partager la vidéo, c'est le plus important. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à YouTube, en cliquant sur mon dragon, ou me suivre sur Twitter, en cliquant sur ma tête. Tu veux jouer avec moi, dragon Avec toi Oh non, je me casse. Je t'ai déjà dit, je m'en fous de ces conneries.